Radio, les Français parlent au français, les carottes sont cuites, les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il existe une montagne qui s'appelle la montagne magique. Oui, Thomas Mann, le grand écrivain, l'avait célébré, et cette montagne magique, c'est Davos. Oui, Davos. Davos, ton univers impitoyable non, c'est là que se réunissent les dirigeants du monde entier, le World Economic Forum, fondé il y a plus de 50 ans par Klaus Schwab, qui dirige toujours ce Davos. Alors Davos, c'est la feuille de température, paraît-il, de la planète, pour le meilleur ou pour le moins bon. Que s'agit-il Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui De quoi Davos est-il le nom On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov, dans tous ses États, le fait du jour. Ils sont seuls dans leur château sont... Roméo et Juliette, alors je ne sais pas s'ils sont seuls, les rois du monde, mais en tout cas, ils se réunissent. Ils se sont réunis après euh, deux ans de Covid en télétravail en téléconférence. Et puis maintenant. Ils sont là. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment à Davos euh, On va en parler avec Olivier Persantini. Bonjour, Olivier. Bonjour André, bonjour à tous. Auteur de nombreux livres sur les dérives et dangers de la mondialisation et un livre vous, on en reparlera avec vous en juin, la chute finale, l'Occident survivra-t-il Vraie question, effectivement. On en reparle euh, d'ici trois semaines et un, ou un mois. Mais Alors, Olivier Persantini, avant... On va écouter ce que disait Klaus Schwab hier d'ailleurs en en inaugurant, en présentant puisque ça a commencé hier, le World Economic Forum, le forum économique mondial de Davos. Écoutez. The future is not just happening. The future is built by us, by a powerful community as you here in Zurich and second, said we collaborate. As this is the reason why you find many opportunities here during the meeting. To engage in the very action and impact-oriented initiatives. Voilà, le futur est ici, construit par nous, cette communauté puissante réunie dans cette salle. Il faut que l'on coopère vers des initiatives communes avec un objectif de résultat. Ça mange pas de pain, un alignement de clichés sympathiques, mais il faut bien inaugurer. Olivier Biascentini, en fait, Davos. C'est quoi C'est-à-dire, c'est quoi depuis le début Et bon, On va pas raconter toute l'histoire de Davos, on a beaucoup d'autres choses à dire, mais en gros, c'est vraiment le miroir qui réfléchit de ce qui se passe euh, au niveau des dirigeants mondiaux, euh, aussi bien économiques que politiques Davos, c'est la vitrine, non pas de la mondialisation, parce que la mondialisation, on n'y peut rien, c'est un fait, c'est les moyens de communication et les moyens de transport qui font que automatiquement. Il y a un rapprochement entre bien les sûr. peuples et un rapprochement sur la planète. Mais c'est la vitrine du mondialisme. Le mondialisme, c'est une forme d'idéologie et une forme, si vous voulez, de gouvernance qui s'insinue peu à peu dans nos vies à l'échelle mondiale et qui a des idées bien précises. C'est d'établir une gouvernance mondiale par le biais d'une coopération de plus en plus forcée euh, mmh. sur les peuples. Ça a toujours été la l'idéologie de Davos depuis le début, très bien. clairement, très euh, clairement et, et on va parler tout à l'heure des thématiques qui vont être abordées au cours de euh, mmh. de ce forum ou qui ont déjà été abordées puisque le forum a déjà commencé, qui a déjà eu euh, des conférences et on, on va bien voir que de façon même pas sibille mais tout à fait explicite, on comprend bien qu'il y a une volonté d'imposer une certaine une, un, un, un un certain sens à la mondialisation et un certain pouvoir parce que à travers Davos, il faut bien le comprendre, Davos, il y a 1000 membres au Forum de Davos. Ce sont des sociétés qui font plus de 3,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, pour en faire partie. Ah et oui. c'est oui, cet ensemble-là... L'ensemble ensemble des sociétés, c'est ça C'est ça, l'ensemble ouais. des sociétés qui veulent y adhérer. Mais il y en a 1000. Bon, mmh. Et qui payent à peu près 48 500 euros pour participer au Forum de Davos. Pas mal, comme ticket d'entrée. Ouais. Voilà, ce qui mmh. fait que le chiffre d'affaires du Forum de Davos ne fût que sur les adhésions, c'est 48 millions par an, plus certainement euh, du sponsoring, etc. Bon, donc... On voit bien que ce pilotage est initié et impulsé, non pas par des chefs d'État, de gouvernement ou des institutions internationales, mais par le monde de l'entreprise, pas n'importe quelle entreprise, des multinationales, puisqu'il y a une sélection entre un certain niveau de chiffre d'affaires et d'autres. Donc, ce n'est pas l'avènement de l'économie de l'entreprise, c'est l'avènement je dirais, d'un oligopole d'entreprises qui ont mm -hmm. une très grande puissance à l'échelle mondiale et qui veulent faire avancer les choses dans le sens de leur intérêt. Donc un agenda euh, qui est là depuis longtemps, d'ailleurs. Depuis, depuis très, très longtemps, ça a été initié mm -hmm. par Klaus Schwab, vous l'avez dit tout à l'heure, dans les années 70. Mais observez bien, pendant 20-25 ans, il, vous vous rappelez certainement André, vous qui suivez tout ça depuis un certain temps, euh, ce forum n'avait pas une l'aura qu'il a commencé à acquérir, à quel moment Au milieu des années 90 ah, c'est là que ça a commencé à... Et oui. Vous voyez bien que c'est dans les médias, oui. l'impact médiatique très important a commencé au milieu des années 90. Et ce n'est pas anodin, parce que le milieu des années 90, c'est juste après la chute du mur de Berlin et l'écroulement, je dirais, du bloc de l'Est, qui permet à ce mondialisme de se déployer complètement à l'échelle mondiale. À l'origine, le forum de Davos avait pour objectif de lutter contre le communisme, oui. qui emprisonnait, c'est la vérité, hein, bien sûr. le mot est juste, la moitié à peu près des habitants de la planète. Alors aujourd'hui, il, il emprisonne toujours entre guillemets, au moins en Chine. Sauf que la Chine a ménagé certains aspects de son économie euh, pour rentrer justement dans ce projet oui, mondialiste. Elle, elle fait partie de l'organisation mondiale du commerce, etc. Elle, elle vient à Davos la Chine ou pas Alors cette année, non. – Cette année, non. – Et justement, cette année, euh, on Alors, ressent… – justement, oui, cette année, vous dites qu'il y a moins de, de, de, de représentants, enfin de, du monde. – Il y a une très nette désaffection. Mmh. C'est-à-dire qu'en 2019, pour reprendre, je dirais, oui. une année où ça fonctionnait normalement, je dirais, il y avait plus de 3000 invités au forum de Davos et une, des galeries de chefs d'État, il y avait Macron qui était venu. Bon. Là, euh, il y a très peu de chefs d'État, il y a Olaf Scholz, Mm -hmm. il y a l'émir du Qatar, il y a Zelensky évidemment bon là vous comprenez pourquoi, c'est en visioconférence et il y a madame Lagarde mais qui elle-même fait partie du conseil d'administration du forum de Davos donc euh, en tant que présidente de la BCE mais qui était déjà avant donc il n'y a rien d'étonnant au niveau des invités il n'y en a plus 3000 mais 2200 mm -hmm. ah oui ça a baissé oui. ça a baissé, alors on pourrait toujours dire que c'est lié à l'après-crise tout ce que vous voulez, mais non, moi je pense que c'est vraiment une forme de désaffection parce qu'il y a véritablement aujourd'hui une forme de rejet d'une certaine mondialisation, ou de ce mondialisme qui apparaît de plus en plus fort au niveau des populations, au niveau des opinions publiques, et, j'ai relevé, euh, oui. on va peut-être Alors succinctement, dites-nous, justement, en fait, il y a une inquiétude de savoir qu'est-ce qui se passe Et justement, l'intitulé en une phrase Olivier Bersantini, des conférences, montre un peu sur quoi reposent les inquiétudes aujourd'hui. Voilà. – Alors, on a tendance beaucoup en France à dire, ah ben ça y est, ils ont gagné, c'est fini, c'est rapé, Macron a été réélu, Trump a été éjecté, etc. Oui, certes, il y a eu vraiment, je dirais, politiquement, euh, certains succès par rapport à une vague populiste qui était plus forte il y a trois ans. Mais, les inquiétudes sont là, parce que le forum de Davos, c'est avant tout des conférences. – C'est ça, absolument. Alors, j'ai cité trois conférences que j'ai trouvées, qui sont sur le site, qui sont en anglais, je les ai traduites. Il y a une conférence qui s'appelle « Vers la démondialisation ». Vers la démondialisation, voilà. hein, oui. Et dans l'explication, il y a entre autres cette phrase... Avec une, un point d'interrogation, bien sûr. Avec un point d'interrogation. Oui. Mais dans l'explication, vous avez, à l'heure où dans le monde, de l'hyperconnectivité dans le monde virtuel, va-t-on vers la démondialisation dans le monde physique Avec une pointe d'inquiétude. Intéressant. Vous avez une autre conférence qui s'appelle « Répondre à la crise de confiance sociale et politique » et qui est commentée de la façon suivante. Les dirigeants mondiaux sont confrontés à une crise de confiance. Les dirigeants des gouvernements, des entreprises et de la société civile perdant la confiance des citoyens, des consommateurs et des communautés. Vous voyez, les mots sont bien choisis mmh. et mmh. nous donnent des tendances qu'on retrouve dans l'actualité en permanence. Quelles actions les dirigeants doivent-ils entreprendre pour reprendre le dessus Bien sûr. En oui, plaçant, on gouvernait, on avait le dessus, on est en train de le perdre, ben, quoi, quelque part. Ils expliquent qu'en fait, c'est ouais. très clair, à travers ces termes-là, oui, ils veulent s'imposer sur des ouais. opinions publiques de plus en plus réticentes. Et ils disent reprendre le dessus en plaçant les personnes et la planète au-dessus de tout. Les personnes et la planète en-dessus de tout. Les nations et les peuples, ça n'existe pas. On, on, dans ce mondialisme-là, oui. ça va de la personne à la planète. Les peuples, ça n'existe pas. Ouais. Et à mon avis... Les la... mots sont très... Les sont... mots sont très importants. Sont très choisis, de oui. façon sibylline, ça veut dire que c'est les peuples qui bloquent le système. Mmh. Euh... Qui vont trouver un moyen non pas de s'en débarrasser, mais de les remarginaliser. Voilà, un peu, de quoi. reprendre le dessus sur eux. Ça. Troisième conférence, entre autres, que j'ai trouvée assez exemplaire. Oui. Euh, le futur de la coopération mondiale entamé. L'existence de défis mondiaux partagés est plus évidente que jamais, mais les institutions actuelles euh, pour la coopération mondiale semble de plus en plus fragile. Le multilatéralisme mondial est-il toujours viable Ou l'avenir sera-t-il plus susceptible d'être façonné par des blocs, des alliances et des coalitions Concurrentes. Alors arrêtons-nous à ça, c'est vrai, le fameux multilatéralisme, multilatéralisme prôné par Obama notamment, et Biden ensuite, etc. Et on voit bien la formation des blocs, on voit bien la dédollarisation du monde, l'histoire de, de ce qui se passe avec la Russie, l'Ukraine, et, et effectivement les gouffres qui, se, qui, qui sont en train de se bloquer, qui ne sont pas des gouffres militaires, mais d'abord des gouffres économiques, on le voit très très bien. Absolument. Olivier Bessantini. Alors, est-ce que ça veut dire que quand même, c'est intéressant, parce que Davos pose les bonnes questions, quand même euh, La question es est très claire. On retombe là sur une problématique qui ressemble « Fin de l'histoire de Fukuyama », le fameux livre de Fukuyama des années 90 qui annonçait justement, qui était la théorie qui a amené La mondialisation heureuse, à... le poste voilà, libéral, la le mondialisation marché heureuse, oui. Ou le livre de Huntington de 1996, « Le choc des civilisations ». Et donc aujourd'hui, alors, cette fameuse, ce fameux euh, hiatus entre ces deux, oui. on le connaît nous. Mais bien le sûr. fait que Davos en parle de façon oui. aussi explicite, oui. c'est quand même nouveau. Et ça montre bien que au sein même de cette super-élite, il y a des inquiétudes. Ils ont passé certains caps, ils ont réussi à remettre le bateau qui tanguait un peu à flot avec l'éviction de Donald Trump et par contre la, ré la réélection de Macron. Mmh. Et aussi un troisième événement, euh, c'est, euh, je dirais en Italie, la nomination de Mario Draghi, Draghi. à la présidence du Conseil avec une chambre qui était issu d'élections qui avaient donné la victoire au bloc populiste Mouvement 5 étoiles et Lega Nord. Mais avec ce système politique italien particulièrement euh, farfelu, on va dire, on arrive aujourd'hui à Mario Draghi. Donc, ils ont le sentiment d'avoir repris le dessus sur certains pays en termes politiques, mais ils sentent bien que les peuples sont de plus en plus réticents. Et les élections en France de cette année, même s'ils se sont traduites par la réélection de Macron, indiquent que quand même il y a une poussée d'un bloc populiste sans précédent. Oui, à gauche comme à ailleurs. À gauche et à droite d'ailleurs, effectivement. À gauche et à droite, effectivement. À et à droite. Mais au-delà de ça, au-delà de, de, de des élections, effectivement, politiques, est-ce que Davos... Et quand même, euh, parce que vous dites ça, en même temps, on, on a l'impression qu'on est entré, et, et ça au-delà de Fukuyama et au-delà de Nickton, dans un monde post-national. On a l'impression quand même que la mondialisation effectivement qui existe, on ne va pas la nier, après heureuse ou malheureuse, c'est là où le problème se pose, mais... Euh, on a l'impression que, regardez, euh, que ce soit OMS, même Union Européenne, etc., etc., on a l'impression que notre sort aujourd'hui est entre les mains, euh, je ne dirais pas de techniciens, etc., mais entre les mains d'institutions qui transcendent effectivement les nations, les frontières, etc. Quid de cela C'est très clair qu'il y a, une, une, je dirais, un, un pouvoir de plus en plus grand, à la fois des entreprises, parce qu'à Davos, vous, vous le voyez bien, les chefs d'État sont invités. Par oui. les membres du conseil d'administration qui sont pour l'essentiel des chefs d'entreprise et euh, des, des, des, les des cotisants sont les chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise, voilà. Oui. Et vous avez des cercles concentriques. Le noyau dur, c'est les chefs d'entreprise. Ensuite, vous avez les dirigeants d'institutions internationales comme l'ONU, l'OMS, euh, l'OCDE, etc. Et le troisième cercle, c'est les chefs d'État qui sont invités et qui viennent un petit peu exprimer leur opinion et puis prendre mmh. le pouls et puis voir, en fait, prendre un petit peu le, le, le je dirais une espèce de feuille de route. Mmh. Hein, euh, pour les années à venir, mais on va le sentir, puisqu'on va parler peut-être tout à l'heure de Macron et de l'OMS. On Absolument. va bien voir qu'il y a véritablement un lien que l'on peut faire entre ce qui se passe à Davos et ce que certains dirigeants comme Macron, qui sont vraiment impliqués dans ce mondialisme, euh, prennent les choses. Eh bien, on va en parler tout de suite après cette petite pause, toujours avec Olivier Piacentini. Et vous allez voir, Macron et l'OMS, c'est intéressant, en tout cas ce que ça traduit. Ici Sud Radio. Allez. Parle ton français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. L'organisation mondiale de la santé, hein, on la connaît beaucoup mieux, effectivement, depuis le Covid, depuis les annonces de fin décembre 2019 et surtout début 2020 où tout a commencé pour nous et pour le monde. Alors cette organisation mondiale de la santé, on parlait de Davos, on parlait des multinationales, on parlait surtout du monde post-national et de, de l'ONU, tout ça, qui sont effectivement, et pour le meilleur comme peut-être pour le moins bon, mais enfin des instruments nécessaires d'une gouvernance mondiale. Après tout, pourquoi pas Mais comment et à quel prix Alors justement, Emmanuel Macron s'est exprimé... À la veille, puisque vous savez que, à commencer aussi, en même temps que Davos, d'ailleurs, décidément, la Suisse est vraiment la structure d'accueil du monde en ce moment. Il y a donc Davos, on en a parlé avec Olivier Piazzantilli, et puis il y a l'Assemblée mondiale de l'Organisation mondiale de la santé à Genève, en même temps. Alors, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, Emmanuel Macron s'est exprimé, écoutez-le. De nombreuses propositions sont sur la table, qui convergent notamment sur l'importance de renforcer l'OMS dans son rôle de coordination scientifique, d'instance normative, dans une approche une seule santé, et sur la nécessité de lui donner davantage de moyens pour agir. Voilà, une seule santé, des moyens davantage de moyens pour l'Organisation Mondiale de la Santé, et pratiquement, c'est ce qu'on dit, et pas seulement Emmanuel Macron, mais d'autres, que l'OMS soit chargée de la gestion mondiale de la santé. Pas seulement pour le Covid-19, mais pour les éventuels, espérons pas, mais des pandémies ou des épidémies à venir, etc. C'est-à-dire, etc. délégons la santé à, euh, à l'OMS. Qu'est-ce que ça veut dire On en parle tout de suite. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. ce sont les multinationales, ce sont les organisations mondiales. C'est ça, le, le, le, la, la santé. Vous avez entendu ce qu'a dit Emmanuel Macron, effectivement. Et euh, on se dit, mais alors, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire, je veux dire euh, Quand on entend, l'OMS est la seule institution légitime pour garantir la sécurité sanitaire universelle et nous permet d'avoir une réponse coordonnée. Sauf que, sauf que, sauf que... Sur le Covid, on peut rappeler ça, Olivier Piacentini, vous êtes toujours avec nous, vous êtes spécialiste de la mondialisation et du mondialisme, effectivement. On peut se poser des questions quand on sait le silence au début de l'OMS, quand même qui a duré deux mois, je rappelle, hein, début 2020. Je rappelle aussi quand même que parmi le top 20 des contributeurs en millions de dollars, il y a, en second, après l'Allemagne et avant les États-Unis d'Amérique, il y a la fondation Bill et Melinda Gates, qui a donné 751 millions annuels. Il y a l'alliance Gavi, fondée par, effectivement, Bill et Melinda Gates, et tout ça, quand même. Et puis, alors, il y a bon, les États, le Canada, le, la Grande-Bretagne, la Commission européenne, le Rotary, etc., etc., tout ça, c'est très très bien. La France, qui vient avec quand même 141 millions, la France, etc. Alors, est-ce que c'est une bonne chose, après tout, on pourrait se penser une bonne chose, Olivier Piersy, de confier la santé, effectivement la gestion, disons, de la santé, à un organisme international comme l'OMS, qui pourrait comme ça coordonner Au départ, sur le plan, Macron a raison, enfin, on pourrait se dire, il a peut-être raison, c'est une bonne chose, ou pas – Tel que c'est présenté, à mon avis, non, et pour plusieurs raisons. Euh, Moins que l'OMS donne des recommandations. Essaye de, de, de pousser les pays riches à aider les pays pauvres dans le cas de pandémie, parce qu'ils ont besoin de soutien, etc. Essaye d'apporter un soutien à la fois logistique, en termes de matériel, à des pays plus pauvres. Bien sûr. L'OMS, je ne dis pas que l'OMS n'a aucune utilité. – Non, bien sûr que C'est évident. Mais là, on a le sentiment que nous allons confier notre santé à l'OMS. Donc nous n'aurons plus de souveraineté en matière sanitaire. Nous ça. allons devoir... Il y a une perte de souveraineté. Voilà, national. nous aligner euh, tous nos pays occidentaux, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, comme des petits pois, devant les directives de l'OMS. Or, vous l'avez rappelé André, l'OMS s'est distingué au début de la pandémie par... Euh, je dirais euh, des atermoiements euh, très coupables. Alors là encore, on va me dire, euh, vous dites des choses, euh, comment pouvez-vous les prouver Mais enfin, ce monsieur Ghebreyesus, qui est le président de l'OMS depuis plusieurs années, qui est éthiopien, a été élu avec le soutien de la Chine. Ça lui a été grandement reproché. Et ouais. il a été élu avec le soutien de la Chine, pourquoi Parce que l'Éthiopie est le principal pôle d'investissement chinois en Afrique, dans le cadre des nouvelles routes de la soie Et aujourd'hui, c'est les Chinois qui délocalisent un certain nombre d'usines. En particulier dans ce pays, les Chinois ont également racheté de très nombreux millions d'hectares de terre en Éthiopie parce qu'ils veulent garantir leur souveraineté alimentaire. Eux défendent toujours leur souveraineté. Bien sûr. Bien. Et on ne peut pas manquer de voir quand même que entre cette influence chinoise sur l'OMS, la Chine ayant métastasé beaucoup d'institutions internationales, dont l'OMS mais également l'OMC, également la commission aux affaires industrielles ou aux télécommunications euh, de l'ONU, eh bien, on ne peut pas manquer d'y voir une influence pour essayer, je dirais, d'éviter euh, de prendre de plein fouet les critiques euh, on et On s'est demandé si le silence au départ de l'OMS n'est pas dû au fait que Wuhan, les compagnies, le laboratoire, etc. Et Est-ce que vous pouvez trouver une autre explication qui, qui, qui soit meilleure que celle-là Moi, personnellement, je n'en vois pas. Je ne vois pas d'autre explication à ce silence et à ces attermoiements que cela. Et donc, pendant deux mois, l'épidémie, euh, je dirais, est restée en catimini en Chine, euh, en, en tout cas l'information, parce que... La et ça a permis justement de la répandre à travers le monde. Et puis ensuite, moi, il y a une deuxième question que je me pose par rapport à ce problème de cette pandémie en Chine. Vous voyez maintenant cette épidémie, ça fait deux ans. Qu'ont fait les institutions internationales pour réclamer des comptes à la Chine Au niveau des enquêtes Au niveau éventuellement même des réparations Parce que la Chine a coûté énormément cher en termes de vie et en termes, je dirais, de, de, de coûts économiques à l'ensemble de la mmh. planète. Et le problème du, du Covid est quand même de sa responsabilité, quelle que soit l'origine de ce Covid. Parce que on, on nous a dit, c'est oui. oui, oui, probablement il oui. est venu d'un marché à Wuhan, etc. C'est lié au retard sanitaire en matière d'hygiène alimentaire de la Chine, qu'elle aurait dû combler dans le cadre du cahier des charges qui lui était imposé lors de son adhésion à l'OMS en 2001. Mmh. Elle ne l'a pas fait, mais personne ne lui a rappelé de le faire. Alors justement, au-delà au de, de responsabilités euh, ou pas, de, enfin de la Chine, effectivement, vous vous dites euh, Olivier Pia que le problème, c'est que c'est préoccupant, ça pose problème de confier la gestion de sa santé, de la santé d'un pays ou de, de l'Europe, etc., à une organisation quelque quelque valeureuse qu'elle soit. Mais bien sûr puisque on, on, on court-circuite complètement la souveraineté des nations et la démocratie parce que au niveau de la coopération internationale quid de la démocratie s'il s'agit d'une coopération avec des chefs d'État qui viennent avec leur feuille de route et qui essaient de se mettre d'accord. Mmh. Très bien, là on est d'accord, on n'est pas pour les guerres, on n'est pas pour les épidémies, on est pour que les problèmes se résolvent. Mais là, c'est une institution qui donne sa feuille de route et qui l'impose à tout le monde. Donc les peuples n'ont plus leur mot à dire et cette critique peut être parfaitement, euh, je dirais, applicable à, à, au forum de Davos et à tout ce qu'on a dit auparavant sur le mondialisme actuel. On, on, lorsque le livre de Klaus Schwab sur euh, le grand Rosette est sorti, il s'était défendu des critiques en disant « mais non, mais nous on est pour promouvoir la démocratie ». Mais comment promouvoir la démocratie à une échelle mondiale quand ce sont des entreprises qui donnent le lin ils oui, donnent non, des directives. Ce qui est intéressant, c'est la démocratie comme je le veux, moi. C'est la démocratie. C'est moi qui vous dis ce qui est la démocratie ou pas la démocratie. C'est la démocratie si les dirigeants qui nous sont affidés reprennent le dessus, comme ils l'ont dit lors de euh, la thématique d'une de leurs conférences. Donc, Extraordinaire, on est dans la post-démocratie la post-nation. Ouais, et c'est un vrai problème. Et ça rappelle la, la, la formidable phrase du dramaturge allemand Bertolt Brecht. Il disait qu'il y avait dans un pays où euh, la population maugré n'était pas pas contente et protestait contre ce gouvernement. Et à la fin, le gouvernement excédé décida de changer de peuple. Voilà. <rire> Dissolvons le peuple. Ben voilà. Voilà. Merci Olivier Pensantini. Merci, merci André. Euh, au revoir à tous. Et je rappelle votre dernier livre, Le Mirage Mondialiste, qui a été paru en 2020, et puis votre prochain livre pour lequel nous recevrons une prochaine fois La Chute Finale L'Occident survivra-t-il